« Mademoiselle sauf qui peut » de Philippe Corentin. Il était une fois, une petite fille, la plus espiègle qu'on eût pu voir. Elle ne songeait qu'à taquiner, à jouer de mauvais tours à tout le monde. Une vraie chipie. Elle n'arrêtait pas. Pif, paf, pouf, et patapouf. C'est bien simple. C'était une telle antiquineuse que partout on l'appelait Mademoiselle, sauf qui peut. Et boum, et badaboum Elle était infatigable. Mais ces farces, depuis longtemps, ne faisaient plus rire personne. <rire>